Aujourd'hui, on va vous présenter un jeu d'escalade. Et pour ça, on a fait appel à un expert en milieu hostile. Allez, maniez-vous, c'est l'heure de la pause café. Oh les gars, trappez ça, c'est du manger! Mais c'est pas possible de verser comme ça ici! Si. On bah, va ah bah. sur Start avec la ah manette Select. Select, c'est bon. Allez, ah, on y va. C'est parti. Ah bah. Une espèce de piaf euh, qui transporte. Ça ah monte. Bah. piaf il transporte quoi On ne pas. On dirait une couille bleue. Ah, ça... A... C'est peut-être ça, tu vas récupérer une couille bleue. Ok, tartelle rouge. Ah, ça c'est pas ouais. C'est les mêmes bruitages que dans Mario Bros. Hein. Oh, la direction est horrible. Et les graphismes aussi sont absolument horribles T'as vu à quoi servent les boutons Ouais, voilà, c'est pour taper le gars, là, qui est méchant Remplaçant le concept du genre à peu près compris Alors, Ice, Climber, d'accord, mais où est la glace Elle est au-dessus ah là... Parce que là, euh, ouais, d'accord Il faut monter pour avoir de la glace, comme en montagne Vas-y, je me servais pas trop. trop. Il ah, a de passer par là où au chocolat. Ah, ensemble hein, on est en team hein. Je sais rien, ouais. pas si y en a un qui sort de l'écran, je sais pas si l'autre meurt ou pas. Ah tu veux pas la jouer en team, ouais, d'accord. J'en sais rien. <rire> ah non attends-moi, attends-moi, je vais mourir. <rire> oh, juste pour moi. Il arrive même pas à sauter. Ah bah voilà, il est Ah, ah bah voilà. Moi je suis dead. Oh bah t'es nul. C'est lui qui a toutes les couilles bleues maintenant. <rire> Vas-y. <rire> oh, il est tout seul, il est un Ah, mais vous êtes vraiment pourri. Ah, mais regarde, bah merde, du coup, il a une couille blée. Ah, il faut les changer gens... aussi, les oiseaux. Ah attends, j'ai pas tout compris. C'est quoi le dernier truc que j'ai bon. Putain, mais c'est pas varié du tout là. C'est un niveau suivant ou c'est le même C'est que... pas pas un niveau suivant Ah, d'accord. Ah, il oui. ah, y a une stalactite qui tombe quoi. Il Il y a des y tontons, y les de Il y a des efforts de variété. Ah, là, et voilà, t'es mort. Bon. Déjà Ah, je crois. Ouais. Ah, Attends, non, voilà. je t'attends. J'arrive pas à sauter super gros, quoi. Mais... Ah, t'arrives surtout pas à sauter sur la plateforme, là. Ouais, oui, C'est ça. Faut vraiment être pile en dessous pour euh, passer. Ah ouais. Tu <rire> oh, okay, passe à travers. Tout, ah ouais, ouais, tu passes à travers. J'ai un code quoi. spécial, moi. Tu passes à travers les plateformes, les ennemis. Euh... Oh, mais ouais. pas les nuages. C'est ce qui est le plus solide dans le jeu. La musique est hideuse. Oh, oh non <rire> <rire> Non, faites pas qu'on moi tombé tomber dans le dos. Ah, bah voilà, je suis tombé tout seul. Très veux dire. dire. Oh oui, embauche les trop. Ouais, ouais. Oh. oh, ça j'ai pas fait comme ça. <rire> non <rire> Ah mais vous êtes trop mauvais. Toi. Attends, attends, ça va plus Je C'est mort par réseau. Putain, mais t'en pas là Des fois je pense ah, tu pas entendu tout. <rire> c'est censé être des carottes euh, On dirait un mélange entre une carotte et une fraise ah, peut-être des piments Des piments euh. pas Pour la chaleur Leur but c'est de détruire euh, Détruire euh, la planète Terre euh, en faisant fondre toute la glace Avec des piments Parce que euh, ça fait monter la température. Ah bah c'est pas avec ça que vous allez réchauffer réchauffé. Oui, le réchauffement climatique. Ah je pense que c'est la seule et unique cause ouais. <rire> <No> <rire> ah bah tu m'étonnes, mais vous avez même pas à monter jusqu'en haut. Ah c'est le bruit des persos qui pleurent, ça, ok. Oula ça va être dur de monter là <rire> Pousse-toi toi, toi. Pousse-toi. Pousse Pousse Pousse voilà. C'est un jeu pacifiste parce que les ennemis vous les tuez pas, vous les assommez juste et après ils se battent. Un forêt ah, Non Non oh. Il vais aussi quand ça se fait! Ah, ça tapis roulant ça! Il bouge même pas le machin! Hein. moi je suis dead, hein! Je suis tombé dans la montagne! Euh, je trouve que l'expert en milieu hostile il a vraiment du mal! Ah, il est parti à la poste café! Ils euh, euh... vendu ça comme jeu? Bah. Euh, il est assez rare donc je pense qu'ils l'ont pas vendu en fait! Ils <rire> l'ont <rire> Ah, euh, disons qu'il y en a qui l'avaient! Et t'as compris, il faut ramasser les. Merde <rire> Ramasser les, les merdes Faut se ramasser. Pourquoi ils sont en train d'essayer de récupérer des légumes dans la glace du coup, ouais, Tu t'es fait avoir, même quand t'es plus loin. Ouais, moi, il me reste une vie, pas toi ah, ah, ah, ah. Ouais, mais regarde les petits piafs, là. Ils foncent dessus là, déjà. Même pas peur. Je me demande combien il y a de niveaux là. Bah là, t'as la montagne 30 3. Ouais. T'as la montagne 3 et une trentaine de niveaux là. Je pense qu'on va jouer combien de aimes Bah vous avez pas oh. passé celui-là déjà, vous êtes déjà plus que un. Bien joué, euh, bien joué dans le petit trou là Ouais, je sais pas quoi j'ai fait Ouais En passe t le t'as pris roulant Vas-y, pète-le là parce que... La musique c'est vraiment la pire de tout ah, T'as pris le coup de main là, hein. ouais, je sais pas quoi je fais aussi, ouais. Et c'est toujours la même en plus T'as déjà fait des stages variés Ouais En oh, trois couleurs Peut-être qu'ils auraient pas dû essayer la couleur tout de suite Je pense qu'ils euh, étaient pas prêts Ils étaient pas prêts à utiliser toutes ces couleurs Ils étaient pas intéressés de, euh... de cornichons C'est fois ci t'as vu Ouais C'est Shit Pickle C'est un cornichon euh, de. Non, gré vidéo game nerd. Ah. Oh putain, mais vous <rire> <n> êtes trop pourri. Montagne nickel, toi. Alors, ça a l'air euh, d'être de, vraiment des contrôles de merde, hein, là, oh, non Parce oula. que. Euh, un, un petit peu, ouais. Sauter sur la plateforme suivante. Ah, je te pété je Mais t'as combien de vie, toi Mais ça, un bonus encore Bonus, il a le droit de. T'es rentré dans le god mode ou. Ouais On rien, il traverse Ouais, ouais, ouais, comment ça se fait ça Je sais pas, Parce que je suis trop fort tu lui donnes un coup de boule avec le marteau, toi, ça peut-être la seul. Toi, quand okay, il saute avec le marteau, là. Parce que j'ai un casque donc quand tu sautes ça pète ce qui est au-dessus de toi. Alors. Ah, ouais, donc ouais, ouais. tu dois faire pareil avec cette attaque, tu donnes un coup de... Euh... un coup de marteau, tu vois Ah oui, mais un marteau en protection de sur la tête. Oula, mais joué, ça. Ouais. Ah oh, oui, tu remets euh, les briques, quoi. <rire> mais les collisions, on a hein, vraiment pourri, hein. Faut être très très patient, je pense, pour ce genre de jeu, quoi. Ah moi ça m'énerve, et je suis pas en train de jouer, ça m'énerve déjà, donc... Euh... Yeah. Ouais, elle te laisse pas avoir, hein. ouais, rapide, là. Ils sont rapides, ceux-là. Je pense que c'est plus facile d'escalader le Mont Blanc Et que d'aller à la fin du jeu-là. Je Imaginez, c'est niveau 5, hein, mais niveau <rire> 30. qu'on essaie de à niveau 30 après, quand je veux là. Ouais... Ai, hein. ouais. voir ce que ça donne. C'est vrai qu'on peut choisir un niveau au début. Euh. Ah. Ah. Ah. ah, voilà. Voilà, justement, quand on en parlait, ah. qu'on va pouvoir essayer. On va pouvoir ah. essayer, essayer ah. Euh, ah. un niveau ouais. le plus dur, parce que là... Euh, ouais. le niveau le plus dur, parce que là, c'est très Ouais. Pour Noël, tu vas jouer à cette merde T'es prêt Non Je sais même pas jouer, vas-y. Non mais il a pas besoin de savoir le coup. Ouais, l'oiseau et sa couille, ouais. On dirait l'oiseau de Metroid un petit peu là. C'est peut-être le truc qu'il faut sauver. Le bordel bleu là. Ouais. C'est un peu comme dans Mario Donkey Kong, tout premier. Ah putain, là c'est vraiment des contrôles de merde. Attends, <rire> en fait, il y a même pas de bruitage quand il donne les coups de marteau. Heureusement que t'en as essayé niveau que 15, hein Ah que... putain. Oh. Ah bah j'ai réussi à tuer au moins un petit peu. Je comprends pourquoi je joue T'as L'inertie des sauts là. Imagine et... que c'était pour des gamins ça. Hein. C'est atroce quoi. Ouais, c'était. Bon, euh... oh, je sais pas. Ah, il est déjà dead, hein. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah quoi. mais par contre, t'as revenu là haut toi ah, ah, Parce que, que j'ai réussi à monter tu quoi. Ne tombe pas, ne tombe verre. pas. Parce que si tu tombes là, t'es foutu. Hein. Enfin il va bien falloir tomber à un moment hein. <rire> Tu m'étonnes avec les nuages qui passent Tu une Sauter deux heures à l'avance euh... ah, Lui c'est de ressauter tout de suite quoi. Ah, Laissez l'autre faire la piste Attends ah, je peux sauter sur ta tête regarde ah ouais. Regarde hein ah Ouais je <rire> peux te pousser disons Ouais, poussé, ouais ben, tu m'as poussé du coup j'ai réussi Tu vois faire ça ah ouais. ouais Donc, ça on euh, peut ouais. faire un trou tu vois, déjà pour passer à l'avant bon, après Et après tu peux te servir ah <rire> Ah, je non, mais c'est pas bien. Il m'a parce... poussé comme un lâche. Ah, bah il me repousse comme un lâche. Il va le coller. Non, puisque c'est comme ça, je, je met me remets le plus, plus grand possible. Ouais, c'est peut-être mieux. Ouais. Mais attends. C'est quoi ça C'est où le tir C'est atroce. Par contre, moi, ça va être dur avec le nuage. Au moins, tu le vois venir. C'est moi, venir, moi marrant, je marche, pas. Bah, non. T'en as plus. Moi à droite. Là. oui. C'est vrai que tes bruitages, tout bruitage. Tu peux pas être loin. La musique non plus. C'était la même pour les 30 pommes de fond. du côté là, c'est toi qui m'a encore me poussé vers l'extérieur, enfin Lui il arrive à grimper en attendant. Ah voilà On arrive à faire le niveau 15. Toi t'es pas en haut encore. Ah putain, ça glisse les Mais comment tu fais pour Ouais, les des tapis roulants, les trucs avec les. de travers il monte, sur finisse un vers côté Mais attends faut pas qu'on est au même endroit ouais, c'est pas fait, tout On du monter On se <rire> pousse Oh putain, c'est atroce <rire> Ça y est, je suis mort là Ah non, <rire> non t'as pas de chance <rire> Putain mais j'ai un peu pas à grimper hein, moi ah, ouais, quand ouais. y a, quand y a plus qu'un bloc euh... puis y a que du tapis roulant là Mais pêche-toi, il a de en bas. Euh, non, le temps de réussir à monter sur le... Ah ouais, c'est bien une fois qu'on est là, mais... C'est bon, je l'ai eu, l'ennemi. Ah putain, t'as le gros ennemi, c'est le tapis blanc. <rire> ça c'est <rire> parti. Vous avez bien mis un tapis blanc sur le large aussi ou quoi Comment ça se passe Putain, c'est hyper dur. Ouh là, ça va où là-bas ouais. Ah, ça va être le c'est où hein Ah ouais, comme ah, dans... Ah, euh... un truc. Ouais, comme dans ouais, Mario, là, sur le... Sauf que tu le tour on est en étant ah, sur des Mario tu avais le large. Ah putain on est trop fort, faut pas qu'on reste au même endroit parce qu'on va s'entretuer. C'est horrible les contrôles. les contrôles sont aussi, chi. Ah les des merdes. Ah elle monte pas trop vite Oh l'enfoiré. Alors si j'ai vite, maintenant je monte trop vite. Faut savoir. On pas pour moi la pouille bleue là. C'est des espèces de musique de rock. Rockabilly, version 8 bits là. Ah Allez, plus haut encore. On va peut-être voir enfin... Ah putain On va peut-être voir enfin ce qu'il y a tout en haut de la zone bonus, là. Tu vois, le niveau 15... Il Y a rien, bon. en fait, y a <coughs> Faut le... Faut grimper. Ah, t'y arriveras pas, là. Le suspense... Oh eh ben, Ah bah d'accord Ah, t'as plus qu'à appuyer sur Start si t'y arrives. <rire> Allez, ouais, t'es prêt? Oh, es c'est niveau sens. 32 ça? Faut trouver les sensations déjà. What the fuck? C'est comment ton le à tout Comment ton objet à chier avec les moufles? Ouais. On a 40 secondes. À la vitesse des nuages, laisse tomber. <rire> <rire> Ce truc d'épileptique quoi. <rire> ça me donne envie de vomir. Je sais pas si c'est les couleurs ou la vitesse des nuages, mais j'ai envie de vomir si je veux. Ah, attends, je sais essayer par là. Des fois je saute et le saut est dévié quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont même pas réussi à faire ça. Oh, ah Il y a un nuage qui m'a empêché de monter plus haut. Hein. Ouais là t'as réussi ton saut mais tu traverses le bloc et il est raté quand même quoi. Là, ah c'est tu, tu sautes de la merde. C'est pas dit contre la paroi quoi. Toi tu peux pas monter sur le dessus quoi. Ouais voilà, là c'est un miracle le joueur rouge là c'est qui là. Ah non, non mais attends, la... attends attends, attends. Non mais je l'attends, je fais juste mon trou. Ah bah normalement l'expert... Euh, On un... est pas obligé de l'attendre. Voilà, c'est lui qui a de l'avance. Ah là c'est bien quand même, là c'est... <rire> là c'est... là c'est <rire> <rire> Ah puis Marmi, t'es remonté directement, moi je crois. Bah, non, regarde, t'es remonté <rire> Ouais, c'est ça. Non, t'as perdu que. Ah ouais En fait je pense que c'est un jeu de course entre les deux joueurs, quoi. Est celui qui... Vois, qui... Ouais, je moi pense je pense que c'est un jeu de merde surtout. <rire> il y a quand même un effort de variété, de, de niveau... De... Ah non, je en train de... faire. Contrôles... Euh, nous a shooté tous les deux Mais j'étais en train de... Les de contrôles sont hideux. Pour moi, ah ça. là, t'es passé à travers du, du mur en plus. Oh Ouais, ça reste jouable, mais ça a l'air d'être dosé n'importe comment, parce que le niveau 15-16, oh. il était plus dur que ça. Ouais. <rire> ça t'as euh, vu oui. la vitesse des nuages Je sais pas comment on a fait pour monter d'ailleurs. Les tuyons, mais là le problème c'est que vous essayez de faire deux sauts à la suite et déjà que un c'est trop pourri alors deux euh... <rire> Il faut attraper. Attends, on, a des, on a des gants haut, voilà. on a des gants. Ouais. T'empêches que par avec des gars avec des gants Ouais ça, ça empêche de parler correctement apparemment. Mais non mais parle de l'autre côté toi <rire> <rire> Mais qui patine sur place pas bon. Moi j'ai rester là, j'ai rien qui crève tout seul. Tu sautes dans l'oiseau pour lutter. Euh... Merde on sent, on sent toute la souffrance oh, des mecs qui essayent de jouer du game, <rire> oh, Sans jouer, on sent quand même que les contrôles sont, sont immondes quoi. C'est ça qui est bien, c'est bien rendu. En ouais. t'es bloqué, bloqué maintenant. Ouais. Non tu sais que tu m'as fait crever quoi. Tu m'as envoyé direct sur le.. L'expert est censé normalement se sortir de toutes les situations. Ouais, quoi. alors là c'était ah, presque c beau, Ouais, c'est ouais, même beau, même trop. Il est pas mort Mais normalement une fois que t'es monté sur la plateforme du dessus tu peux sauter directement C'est la même hauteur que le nuage hein. Non, il... sais pas, il rebondit sur le mur Oui, il rebondit quand tu veux... Quand tu... Non mais là, sur le, le, petit, le petit muret là, voilà Ouais, ouais, mais non <rire> <rire> Non mais non C'est trop pourri oh, là... Ah tu as monsieur Si, mais je suis retombé devant <rire> Tu choisis pas Ah mais t'es pas mort encore, merde Voir bon, d'ici ce sera plus facile de, ouais, mourir. de passer, non ça Ah, de plaisir. faire les deux soirées. allez passe passer les murs, oui oh. ah. yeah. ouais. Bonus stage Allez, le allez, vite, fous de la fin de petit ouais. machin, essaye de monter en haut là. Voilà. tu ça. Ça. ça Ouais, il faut se prendre la, la plateforme de, la la plateforme de, de droite, de là. Oh là <rire> Voilà Voilà Allez, non il vaut pas vite, faut que t'essayes de sortir du C'est niveau 32, ça Ah, mais ils sont mal synchronisés, Ah, Allez, faut attendre qu'ils le soient bien. Là, hein. Ouais Je voilà. Voilà. Allez ressort saute tout de suite encore ouais. Tout de suite Voilà Allez sort de la pyramide ce serait beau Niveau 32 Allez on ressort. Niveau 32 ah oh oh On a failli finir le jeu Désastre ça... <rire> <rire> ça sert à rien Saut de la croissance Ouais so -so -so -so. Ouais voilà ouais. Ah. Les graphismes c'est pas trop un problème Les musiques... Euh... Ouais. Ouais. Ouais. Moi voilà. chier, <rire> voilà. On, On peut jouer sans son, c'est la morographie qu'on a connu pire. Hein.